Ça remonte. Malheureusement, je ne l'ai pas daté. Peut-être au carbone 14. Et donc c'était peut-être une, peut première, une des premières listes. Alors il y a 361 oui. personnes. Et comme c'était pas assez, on en a rajouté. Je vois Germaine Thillon, <rire> madame du Duchâtelet, Évariste Gallois que nous n'avons pas fait. Donc, non, il y a des, nu fait, y a des numéros. Donc c'est très vieux. Ouais, c'est très, très, et très vieux. vieux. Mais, euh, et, donc c'était une espèce de... C'était énormément de discussions. Et puis énormément de gens. Et puis voilà. Et toutes ces... Et après, bon, au fil du temps, ceux-là sont venus et puis sont restés, et puis correspondent. Oui, c'est quand même partie de, de discussions qu'on avait pour voir euh, quel personnage on allait euh, euh, traiter. Donc, euh, euh, Dès, dès qu'on était fixé sur un personnage, ça générait tout de suite oui. le, le type d'idée sur laquelle on a travaillé, parce que ce sont des textes très courts. Et euh, des dessins, euh, c'est synthétique, c'est-à-dire que chaque, chaque personnage a eu une enfance dans laquelle il y a eu un moment crucial, et, et on, on s'axe sur ce moment crucial. Donc euh, après, euh, quand, si on était d'accord sur le personnage, sur l'importance qu'on donnait à un événement, euh, je pouvais faire le dessin avant ou je pouvais faire le dessin après, mais Marie préférait avoir le dessin faire le texte donc on a fait comme ça sinon au départ on devait ceux qui voulaient faire des, des dessins faisaient des dessins mais le temps que Marie se lance oui c'est ça après j'ai toujours beaucoup de projets mais la réalisation je dis je le ferai demain donc euh, jusqu'au moment où euh, il s'est avéré que voilà il, y avait, il y avait pas après c est, c est... Les, les dessins ça tombe toujours très simple quand c'est fait hein. C'est comme oui. Oui, Et puis, euh, Claude, c'est un auteur-illustrateur, hein. comme on dit, auteur-dessinateur. Enfin, t'es ouais. les deux au départ, tandis que moi, je ne suis qu'une chose au départ. Ouais. Donc, il est deux tiers et moi, un tiers. Ouais. C'était un peu plus facile pour moi de, de passer de l'un à l'autre. Ouais. Je... Et puis, c'était naturel, parce que les textes que, que tu as écrits, en fait, les textes, il y a beaucoup de personnages qui nous correspondent à chacun. On peut dire « ça, c'est plutôt moi » ou « ça, c'est carrément moi » ou « ça, c'est carrément toi » ou « c'est plutôt toi » et il y avait des textes qui étaient vraiment carrément Claude. Ah oui. Je ne pouvais pas le faire. D'ailleurs, à un moment, j'ai essayé dans Le Fils de Guillaume Tell, mais ce n'était pas du tout ce qui t'intéressait, en fait, non, parce que ce n'était pas du tout ton. comme ça que tu, tu, non, tu voyais On ne le voyait pas sous le même angle. Oui, ouais, on ne le pas sous le même angle. On va essayer de dire le moins de bêtises possible. Moi, c'était ma terreur. D'ailleurs, ça a été énormément relu par ouais. des gens très pointilleux. Il y a eu beaucoup de contrôle ouais, Il y a eu, 3, eu beaucoup 3, de 3, personnes parce qui que... sont passées dessus. Et il doit rester... Parce que l'histoire, c'est très fragile. Il n'y a pas de vérité absolue, sur les histoires, c'est des histoires. Mais après, c'était enthousiasmant, parce que j'ai l'impression que les gens qu'on a choisis, il y a une bonne part de Panthéon personnel. Ouais. C'est vraiment deux Panthéons mmh. qui se mélangent. Et, et ce sont des gens qu'on aime. Quoi. Les histoires qu'on a mises sont, sont toutes des histoires qui sont sources, petit à petit, de réflexion sur la vie elle-même, sur le passé, sur pourquoi on se conduit comme ci ou comme ça. Mais, mais que tu n'es pas obligé de tout lire, ça c'est très bien aussi. Et ça, ça facilite les lectures aussi des enfants, c'est que tu peux rentrer que par l'image. Et l'image, elle peut te marquer énormément. Puis tu as le nom, les noms, c'est vachement beau, tu as le sous-titre, des... tu peux avoir des petits bouts de texte, mais... mais... Et, et, donc, et tu peux le feuilleter, et revenir, parce que tu vas oublier. Il y en a assez pour que tu oublies un petit peu, que tu reviennes. Et tu... Ah, voilà. Donc c'est une lecture qui peut durer longtemps. Je que crois, crois qu'on a, a tous les deux euh, ce, ce, ce, ce petit savoir-faire qui consiste à faire des textes qui peuvent avoir plusieurs niveaux de lecture. Je pense qu'elle sait très bien le faire, et moi j'essaie toujours de le faire. Et quand, pour certains sous-titres, par exemple, c'est évident qu'il y a des choses qui vont être comprises. Alors c'est ça qui est bien et qui est très fort. C'est-à-dire que ça va être compris de manière juste par l'enfant, mais par l'adulte, ça sera compris de manière juste, mais avec une précision de plus, ou quelque mmh. chose de mmh. plus.